T'as 1015 PO Diddles mais espèce de bourgeois Non c'est moi qui en ai 1015 parce que j'achète rien. Mais achète des paquets Tu veux que j'achète des trucs J'ai acheté des paquets. Vous voulez que j'achète quel paquet Bah les derniers Non en mais c'est bon là, on va pas retarder plus longtemps, j'ai envie de manger. <rire> ok, bah... Je en coup, profite. Euh... Voilà, pas de paquet. Pas de, pas de paquet. Pas de paquet. <rire> Super Ouverture Donc... de paquet. Ok, Griffo réclame une ouverture de paquet. Ok, euh, j'achète lesquels du coup euh, les Bah, le bois maudit Prends 2-2-2 Eh bien allez, le deux. bois maudit Bah, le bois maudit Je t'emmerde au pire, non BALCA 2-2-2 <rire> de oui. Donc, 2 Witchwood, 2 euh... Attends. Bah, je peux faire 2 de chaque en fait. Ouais. ouais, tranquille. Hop. Hop. Hop, moi qui voulais faire une arène. <rire> Super. Regardez un peu ce que je fais pour le streaming. Enfin, ah, plus... mais tu prends aussi des classiques. <rire> mais je prends tout. Tu m'as dit 2-2-2. Moi je prends tout. J'ai pris deux de chaque. Ah, ouais, non, mais d'accord. Mais quand on peut se permettre. Euh... C'est fou. Il y a Griffo qui te proposait 10 ou moins. Oh ok, la quête mage. Nice. <rire> non, mais c'est bon là. je me. Eh, tu <rire> sais quoi Regarde, regarde. Lady Oscar a quitté Hearthstone. <rire> Hop, au revoir. <rire> <rire> non, mais je, <rire> peux... je peux pas voir Did ça. tu peux noter mes stats s'il te plaît. Merci. Euh. Je suis attends, vais pas je m'en ah Non, mais tu alors je vais quoi, quitter par, par extension, du coup. Euh, un goro. Par extension. Non, mais sérieux, un quoi. Un goro, trois, trois normales, une rare et une. Non, une rare, mais une rare. vous d'accord, le chat, franchement, c'est indécent. <rire> le gars, c'est ouf. C'est l'accumulation du capital qui est récompensée, quoi. C'est vraiment un exemple des dérives de notre société. Vas-y, prends <rire> 3 euh, normales, 1 rare, 1 épique dorée. <rire> non, mais dégage, mais dégage. Et moi, je me tape 4 farfans de moi par paquette. <rire> Et en fait. donc, ça, c'était un goro. Épique dorée. Là, j'ai oui. Là, <rire> Là, un, un classique où j'ai 2 normales, 2 rares, 1 rare dorée. Quoi <rire> Mais dans tes univers non, mais attends, Charles, regarde l'unboxing Bois Maudit que j'ai fait. Non, mais je le regarde le... via le stream! C'est le, le stream. L'unboxing unboxing que je fais de ma vie. Putain, non, mais là, je. Du non, coup, mais là, du pas... coup, ça compense. Ouais, un... ouais, c'est ça. Non, mais genre, ça marche comme ça, ouais. Euh... Vas-y, deuxième paquet, classique. Un autre classique gris euh, Alors, euh, trois normales, une normale dorée, une, une rare. Ah ouais, ça va, t'es tranquille en doré. En fait. <rire> non, mais sérieux, mais c'est quoi? Tout ça pour que ce mec il y joue jamais. Putain. Mais donne-moi donne tes paquets si t'en as trop euh, Le Roi Liche... 4... Euh, 4 euh, normales, une épique... Non mais... Non mais ouais. c'est pas... Non mais là c'est pas possible Y'a aucun paquet qui ressemble au paquet que j'ouvre <rire> <rire> pas... On mais a toujours les mêmes On Mais pas dans le bon ordre On a pas les mêmes C'est tout C'est cheaté 4 neutres, une rare... Ah ça c'est classique voilà. Oui, pour, bah pour oui, un, ça c'est un, pour, un pa euh... paquet Charles-Corps comme on dit euh, dans le métier. Quoi. Non mais Charles, il va voir l'unboxing dégueulasse. Que oh mais ça... ça va un peu <rire> Du coup, pr euh, premier. Euh, comment s'appelle Premier Cobold. Okay, okay. euh... J'ai pas eu une seule légendaire bois maudit. Je fais mes quêtes quasiment tous les jours. J'ai dû me la crafter. Beaucoup. Beaucoup <rire> <rire> Parce que c'est beaucoup nos héros académiens, c'est pour ça que je hey, Comme le compte dans Star Wars. 4 euh, rares, 4 euh, normales, 1 rare. Attends, 4 rares, c'est bon là. <rire> dans, dans, euh, Arrête, Kobold. comédien. Ouais ça m'a 4 rares Mais non 4 non. Quatre... non Putain mais alors hein deux normales deux rares une épique Ouais Attends quoi parce que je suis en, je suis en décalé sur le stream T'as une épique en plus là Ouais Oh lolo mais, mais t'es pas sérieux <rire> Et mais tu sais que moi j'ai eu genre 4 fois d'affilée des farfanois, je plaisante pas Non non mais euh, je, te... je te crois Et, du Et coup... je pensais à toi à chaque fois Yes Et du coup Witchwood 4 euh... normales une rare Oh okay. ça va hein, pleure pas. Mais je pleure pas je le dis à Putain, mais... Et. Bon grouille toi Oui bah c'est bon j'ai fini et 4 normales une rare oh. Et j'ai eu une Farfanois. <rire> non mais c'est bon Diddle c'est pas un en hein. <rire> Bref Ouais euh... bah super bah on se quitte dans de très bonnes conditions Yes J'adore la vie euh... Et tu vas en faire quoi, Balkany West <rire> Bah Fais... il fait rien, parce Fais que celle... Balkany West il passe sa journée à travailler, et le soir euh, bah, il regarde la télé. <rire> je regarde la télé, je regarde, télé... Je regarde la télé. <rire> je regarde Antenne 2. <rire> euh... Je regarde <rire> Je sais pas, je savais pas quoi dire. Mais, <rire> mais en tout cas, tout ça pour dire, que il joue pas à Hearthstone. Mais si je joue à Hearthstone, mais c'est juste que mais jamais pas de la vie, tu joues pas Non mais c'est juste que moi, les heures où je suis éveillé, toi tu dors encore. Du coup on se croise pas en fait. Oh non mais arrête, je te vois jamais jouer à Hearthstone. Diddle, c'est ce que tu vois au Balkany jouer à Hearthstone. Non. Mais on est d'accord. <rire> je vais me casser tout de suite. Euh, on, bonne fait, soir. on fait nos quêtes ensemble, je le vois jouer. Ce <rire> fut un plaisir.